Aujourd'hui, je reviens au jardin, on va jardiner un peu. Je vous montre un peu l'état du jardin. Il y a du boulot. Donc là, aujourd'hui, je suis venu pour retourner la terre. Enfin, d'abord désherber, parce que les herbes, elles ont bien poussé. Comme vous pouvez le voir. voilà là c'est où j'avais mis des feuilles cet automne ben là ce printemps ça a bien poussé les herbes donc je vais désherber tout ça donc pour ça je vais utiliser un 4 dents, comme ça si vous n'avez pas les outils que j'ai je vous mettrai un lien dans la description pour vous les procurer un râteau une bêche donc ça c'est comme une pelle mais ça s'appelle une bêche c'est avec euh, c'est carré au bout quoi une pelle c'est rond une fourche bêche voilà et une binette je sais pas il y a peut-être un autre nom mais moi j'appelle ça une binette c'est parti au boulot Et voilà, j'ai désherbé ce coin là, donc déjà là ce sera déjà un bon boulot, je vais retourner tout ça. Je, je le fais au fur et à mesure, petit bout par petit bout, parce que j'ai déjà eu le coup. J'avais désherbé et une semaine après j'étais pas venu et toutes les herbes elles avaient, elles avaient repoussé. Du coup j'avais travaillé pour rien. Donc là je préfère faire petit bout par petit bout, au moins c'est fait. Et ça avance et je ne devrais pas refaire le boulot une deuxième fois. Et donc bah, voilà le tas de, quoi. Donc euh, ça je mettrai dans à l'autre bout du jardin où j'avais mis où je mets d'habitude pour que ça sèche. Et comme ça, ça fera de l'herbe séchée et je pourrai la réétaler plus tard euh, au-dessus de, de la terre euh, à nu. quoi. Comme ça, ça évitera d'arroser euh, tout ça cet, cet été. Ça restera bien frais en dessous. C'est parti pour le bêchage et voilà et voilà voilà c'est terminé fini ce petit bout là donc si vous voulez euh, plus d'explications sur euh, comment retourner la terre vous aurez euh, une vignette avec euh, la vidéo comment retourner la terre que j'avais fait euh, précédemment j'ai mis entre 20 et 30 minutes quoi euh, une bonne demi-heure pour retourner tout ça voilà il fait, en tout cas il fait bien chaud je pensais pas qu'il ferait aussi chaud que ça j'ai bien fait de ne pas venir hier et de venir aujourd'hui donc normalement il y a un ami à mon père et mon père qui vont venir aussi pour euh, continuer le travail donc euh, on va retourner la terre jusque... jusqu'ici puis moi aussi je vais revenir hein, dans la semaine ou dans quelques jours et là aussi hein, on va retourner par contre ici c'est tout des fraises qui ne donnent plus rien depuis des années donc ça on va devoir tout enlever ça sert plus à rien de les laisser on va reprendre peut-être quelques branches et essayer de refaire 2-3 routes pour voir si ça reprend quoi et ce coin là on mettra les tomates comme euh, la dernière fois et par contre on va juste faire un trou mettre le pied de tomate et autour on laisse comme ça quoi et on, on fait des trous pour mettre les pieds de tomates et après on laissera comme ça autour avec les mauvaises herbes tout ça Enfin, mauvaises herbes. Oh, c'est pas for for forcément des mauvaises herbes. Je vous remercie euh, d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. On est presque 1000 jardiniers. Et ça me fait pla plaisir aussi parce que j'avais créé un groupe Facebook euh, qui s'appelle Potager pour les Nuls aussi, comme la chaîne YouTube. D'ailleurs, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Et on est déjà des centaines de jardiniers dessus, donc des jardiniers débutants, des... plus plus expérimenté, tout ça, euh, les gens s'entraident dessus. Moi, je j'interviens même pas sur le groupe, presque euh, juste de temps en temps, comme ça. Mais sinon, les gens s'entraident d'eux-mêmes. Euh, voilà, c'est cool. Il y a environ euh, 5 à 10 personnes qui rejoignent chaque jour le groupe. Donc, bah, si tu veux faire partie du groupe euh, Facebook, je t'invite à t'inscrire. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce en l'air. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut